Hello, hello Bienvenue sur Captain Genie, première vidéo de l'année. Donc avant de commencer, je voulais vous souhaiter une très belle nouvelle année. Alors joie, bonheur, etc. Mais surtout de nouvelles opportunités pour une vie plus intentionnelle. Donc bonne année Et donc pour cette première vidéo de 2021, je voulais euh, vous faire une vidéo de motivation de pensée positive. Je crois qu'on en a un peu tous besoin, non Alors, Nietzsche disait, vous préviens, c'est la vidéo des citations, <rire> que celui qui a un pourquoi peut donc supporter n'importe quel comment. Bon, c'est un peu tordu comme phrase, mais on comprend un peu le sens. Et justement, c'est l'objet de cette vidéo de se reconnecter avec son pourquoi. <musique> comme nous l'a enseigné le grand Simon Sinek, d'ailleurs dans une super conférence TED qu'il a faite, j'aime bien les conférences TED, où il nous explique qu'en fait, tous les grands leaders ont leur pourquoi qui est au centre de tout. Et en tant que coach, c'est ce que je conseille énormément à mes coachés, de toujours, toujours, toujours savoir pourquoi elles font ce qu'elles font. Qu'est-ce qui vous fait sortir du lit le matin Qu'est-ce qui vous a poussé à démarrer cette entreprise et devenir indépendant et est-ce que ce pourquoi, c'est toujours ce qui vous permet de continuer à d'agir dans votre entreprise Et si vous sentez que vos objectifs commerciaux commencent à un petit peu être différents, ont changé, eh bien il est peut-être temps soit de trouver un nouveau pourquoi, soit de se reconnecter avec votre pourquoi initial. Et c'est un excellent moyen pour avoir une motivation et des opportunités nouvelles, une inspiration nouvelle. Et c'est ça qui pourrait être la clé pour de nouvelles portes aux nouvelles opportunités et en fait, passer votre entreprise, faire passer votre entreprise au niveau supérieur. Donc, dans ce cas, on commence par se fixer de nouveaux objectifs et tant qu'à faire des objectifs smart. On va revenir là-dessus. Est-ce que dans votre entreprise, actuellement, vous êtes plutôt en croissance ou vous vous sentez plutôt en stagnation Parce que si vous vous sentez que vous êtes plutôt mûr, que tout roule, qu'il n'y a pas forcément de, de perception de croissance, bah, ça veut peut-être dire que vous êtes un tout petit peu trop à l'aise dans votre entreprise. Et à tous mes coachés, je leur conseille fortement pour garder cette motivation, parce qu'on a besoin de motivation même si c'est notre bébé, d'avoir systématiquement et toujours un objectif clair à atteindre qui nous permet justement de tendre vers celui-ci pour travailler activement. Alors, rapidement, un petit guide en quatre étapes pour fixer ses objectifs. Et en fait, je le fais rapidement parce que c'est un rappel de la vidéo que j'ai déjà faite qui va s'afficher ici. Euh, sur euh, comment on fixe ses objectifs pour 2021 justement. Une vidéo qui, a, qui vous a plu apparemment, je suis contente. Si elle vous a servi, c'est cool. Enfin voilà, si vous voulez aller plus loin, allez voir la vidéo. Mais là, je vais rappeler les quatre étapes rapidement. La première étape, c'est réfléchir, analyser. On va justement observer où est-ce qu'on se trouve dans son entreprise, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on est et vers quoi on se dirige. Quelle est l'évolution d'après Deuxième étape, justement, on va choisir une destination. On a l'impression qu'on parle de voyage, mais c'est pas loin, c'est un peu ça. Donc, en se basant sur les analyses qu'on a faites, on va commencer à noter toutes les choses qu'on fait régulièrement, les choses qu'on voudrait améliorer, les choses qu'on voudrait peut-être même supprimer. Par exemple, on veut améliorer l'efficacité, productivité en termes de temps, ou le processus client, ou améliorer la communication dans l'entreprise. Quoi qu'il en soit, vous notez votre objectif et essayez d'en noter un grand, un majeur, mais un seul à la fois. Troisième étape, on construit la feuille de route. On part de là où on est, on regarde la direction où est-ce qu'on veut aller et entre les deux, on note toutes les étapes nécessaires pour atteindre cet objectif. Comme ça, déjà un, vous n'allez pas être submergé de tout ce qui va arriver parce que vous savez déjà toutes les étapes qu'il faut pour atteindre. Vous allez pouvoir aussi les répartir dans le temps et y aller pas à pas. Parce que comment est-ce qu'on mange un éléphant Eh bien, une bouchée à la fois. Un peu bizarre cette expression, mais ça fonctionne. Et assurez-vous de transformer chaque étape en action. Ce qui m'en vient à parler de la quatrième étape, s'engager. En fait, le fait d'écrire ses objectifs, ça responsabilise, ça officialise ce que l'on veut faire, ce que l'on veut atteindre. Et de noter toutes les étapes, c'est la même chose. Ça responsabilise, ça responsabilise, pardon, pour passer à l'action. Donc, n'hésitez pas à écrire vos objectifs, vos étapes sur une feuille, les placarder où vous voulez chez vous ou dans votre sac ou n'importe où pour pouvoir les reconsulter de temps en temps si vous avez une petite baisse de motivation. On n'oublie pas surtout d'indiquer des délais. On ne dit pas que c'est un objectif sur 40 ans. Je vais en parler juste après. Et on célèbre chaque petite étape accomplie, chaque objectif accompli. Surtout, c'est très important et pareil, je vais en parler après. Alors, juste une note hyper rapide sur ce qu'est qu'un objectif SMART. En fait, c'est S-M-A-R-T. Hein. C'est pour ça que c'est SMART, c'est en anglais, mais ça marche aussi en français. Je crois qu'il y a une, une, une euh, traduction en français, ça doit donner vilain ou un truc comme ça, mais on, on va rester sur le, le français, euh, anglais, enfin, on va se débrouiller avec ça. Donc, en fait, c'est quoi C'est que quand vous vous fixez des objectifs, il faut qu'ils correspondent aux critères SMART, c'est-à-dire le S est spécifique. Par exemple, on va augmenter son efficacité de temps. C'est bien spécifique, ce n'est pas son efficacité tout court, c'est par rapport au temps dans son entreprise. Ensuite, il y a le M qui est hyper important, qui est mesurable. C'est-à-dire que, par exemple, on va augmenter 20% du chiffre d'affaires dans son entreprise. Non pas juste augmenter son chiffre d'affaires, mais bien augmenter son chiffre d'affaires de 20%. Donc, on est sur un objectif qui est aussi mesurable. Comme ça, on saura si on l'a atteint ou pas. Ensuite, on veut qu'il soit absolument réalisable. Parce que ben, si on se fixe des choses qui sont complètement euh, folles, euh, avec juste des illusions, on va forcément se démotiver et voire même abandonner. Et ce serait dommage, parce qu'en vrai, tout est accessible à partir du moment où euh, on y va étape par étape encore une fois. Ensuite, vos objectifs doivent être pertinents. Ah oui, on se fixe des objectifs en fonction de notre activité, des choses qui soient possibles. Et enfin, hyper important, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'ils soit basé sur le temps on se fixe un délai d'atteinte de ces objectifs. Donc, pour en revenir à mon exemple de tout à l'heure, mon objectif, c'est augmenter mon chiffre d'affaires de 20% dans un délai de 6 mois. Et donc, au bout de 6 mois, vous pouvez analyser vos objectifs, s'ils ont été atteints ou non. Et d'ailleurs, pour savoir comment atteindre cet objectif-là, les étapes sont plus faciles aussi à définir. Donc, à chaque fois que vous avez des objectifs, ils sont smart, obligatoirement. Et une fois qu'on a fixé ses objectifs, toujours dans l'esprit de se reconnecter avec son pourquoi, eh bien, on va adopter une attitude de gratitude. Il y a deux façons de vivre sa vie. Soit d'une manière intentionnelle, où on choisit sa vie, soit on subit sa vie. Einstein, il disait plutôt, il y a deux façons de voir la vie, soit voir la vie comme un miracle, soit voir la vie comme que ce ne soit pas un miracle. Alors, pourquoi je parle de miracle et d'Einbert Einstein Parce qu'en fait, si vous avez de la gratitude pour les choses qui arrivent dans votre vie, eh bien, bizarrement, ça a un effet positif et vraiment mesurable sur la façon dont vous allez gérer votre quotidien. Et là, on parle de business sur la façon dont vous allez gérer votre entreprise. Une autre conférence TED, parce que oui, encore une fois, j'aime bien regarder les conférences TED de manière générale. C'est une conférence de Sean Ashore qui est en psychologie positive souvent. Et d'ailleurs, le nom de la vidéo s'appelle... « Le secret heureux du meilleur travail ». Je vous mettrai en description le lien si vous voulez aller voir cette conférence, c'est assez intéressant. Et il explique comment euh, on peut faire avec des actions très simples, comment on peut recâbler, attention, son esprit pour faire qu'on ne voit que le positif en premier. Et si au lieu de garder en tête le « je travaille dur », donc ce n'est pas très positif parce que ça demande des efforts, et grâce à ça, je vais avoir plus de succès et c'est seulement grâce à ça que je vais atteindre le bonheur. Si au lieu de rester dans ce schéma, on, on change complètement en se disant qu'en fait, le bonheur, c'est tout simplement le moment présent, avec ou sans effort, avec ou sans difficulté. Et donc, en voyant donc les choses positivement, eh bien ils ont constaté, c'est des études hein, réelles, ils ont constaté que notre cerveau était productif, efficace, de plus de 31% par rapport à quelqu'un qui va avoir cette négativité en lui. Moi, je trouve ça complètement dingue. Donc, simplement en changeant votre perception de la réalité et en faisant que vous allez d'abord positiver avant de voir la difficulté, eh bien rien qu'en faisant ça, vous pouvez aller plus loin et passer au niveau supérieur dans votre entreprise. C'est incroyable de se dire que juste d'être positif, ça a un super impact sur les résultats de votre entreprise. Donc, si euh, ça vous intéresse, hein, encore une fois, dans la description, je vous mets le lien de la vidéo, parce que je pense que ça vaut la peine de passer 12 minutes sur sa conférence, juste pour avoir ce, ce déclic. Euh, voilà. Parenthèse. Et pour ceux qui auraient la flemme de regarder une autre vidéo, je fais un petit résumé rapide de ce qu'il dit dans sa conférence pour, justement, vous montrer comment la gratitude et la positivité peuvent vraiment impacter tout le reste. 90% du bonheur que vous allez avoir dans votre vie n'est pas Influé par l'environnement externe, mais par la façon dont vous voyez cet environnement. C'est un peu comme quand on voyage dans un pays, qu'on partage ensuite les, les, ses avis avec d'autres personnes qui sont allées au même endroit, et qu'on a une perception qui est complètement différente. L'un va trouver ça horrible, l'autre va trouver ça génial, pour finalement exactement la même visite, avec les mêmes gens, les mêmes expériences, etc. Un peu le même genre, façon dont on a perçu la chose. 75% de notre succès vient du positivisme, vient du fait d'être optimiste, d'avoir le sens du soutien social et de considérer les situations stressantes comme un défi et non pas comme une menace. 75% de notre succès vient de ça. Optimisme, soutien social et le fait justement de voir des défis partout où il y a des difficultés. Un cerveau positif est 37% plus efficace en vente, en marketing, en analyse, en productivité, qu'un cerveau qui va être neutre, stressé ou négatif. Donc, avec tous ces chiffres, bah maintenant, c'est temps de se poser la question « Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour voir le monde, voir ce qui vous arrive dans votre entreprise de façon positive et optimiste ?» Eh bien, la première étape, justement, on en parlait, c'est le sujet de ce petit chapitre, c'est justement d'avoir une attitude de gratitude. Pratiquer la gratitude. Tous les jours, vous écrivez trois choses, trois nouvelles choses, hein, nouvelles choses tous les jours, des nouvelles choses, pour lesquelles vous avez de la gratitude. Trois choses, trois nouvelles choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et faites ça pendant un mois, allez, on va dire 20 jours, et vous allez voir qu'à la fin des 20 jours, à chaque fois qu'il vous arrivera quelque chose, vous commencerez à y voir uniquement le positif. Vous allez donc avoir un travail beaucoup plus intentionnel. Le matin, vous allez être content de vous lever, vous saurez pourquoi vous vous levez. Et surtout, votre travail sera plus intelligent plutôt que ardemment. Et donc forcément plus facile et plus motivant. Ensuite, troisième étape, hyper important pour se reconnecter avec son pourquoi, donc pouvoir prendre ce temps-là aussi, c'est de vérifier, de, de s'assurer d'avoir des limites. Warren Buffett nous dit, je vous avais prévenu, hein, c'est la vidéo des citations, « La différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent vraiment bien, bien c'est que ces derniers, la plupart du temps, ils disent non. Alors, on va interpréter un petit peu tout ça. Est-ce que ça vous arrive de vous lever en pleine nuit, un sursaut euh, Vous réveiller comme ça en sueur froide en vous disant « Oh là là, mince, j'ai oublié d'écrire ça pour un client, ou j'ai oublié, oublié d'envoyer tel email, oh vite, vite, demain, c'est vrai, il faut que je fasse ça. » Ou lors d'un anniversaire d'un de vos enfants, vous êtes en famille, c'est le week-end, vous devriez être détendu et paf, d'un seul coup, il y a ce, ce, ce truc angoissant qui vous arrive dans le crâne au niveau de votre boulot. Est-ce que ça vous arrive, ce genre de choses Eh bien, laissez-moi vous dire que si c'est le cas, et on est tous concernés, je peux vous l'assurer, il est temps de revoir votre équilibre vie professionnelle, vie personnelle, clairement. Donc déjà, qu'est-ce qu'on fait On délimite des périodes de temps. Dans votre journée, faites des pauses. Par exemple, ça peut être les, les repas. Mais pendant les repas, l'ordi est fermé, le téléphone est coupé et on se concentre à se détendre et à profiter de ce moment-là. Si vous pouvez avoir un repas en plus qui est en famille ou avec vos proches ou avec des gens que vous appréciez, c'est encore mieux, ça fait vraiment une pause et ça vous permet donc de prendre un peu de recul dans votre journée de travail parce que 10 heures de boulot d'affilée, c'est compliqué pour après en sortir et faire une vraie cassure. Pareil, vous avez des horaires de travail. Même si vous travaillez de chez vous, même si vous travaillez parfois comme moi avec des sortes de décalage horaire par rapport à clients, etc. Vous avez des horaires. Alors bien sûr, tout ça, c'est flexible. Vous pouvez l'adopter chaque semaine, l'adapter chaque mois, ça dépend des projets. Mais réellement, le soir par exemple, ou le week-end, vous vous dites « je ne travaille pas ». Et pendant ce temps, vous l'utilisez pour vous recentrer, vous ressourcer, faire autre chose. Et c'est non, non, non, non, vous ne travaillez pas. Ensuite, et ça va avec, hein, vous vous fixez des règles, des règles simples, mais des règles que vous suivez. Donc vous faites une liste de toutes les règles « je ne ferai jamais » par rapport à vos valeurs. Par exemple, peut-être que vous ne voulez pas donner votre numéro personnel à vos clients. Dans ce cas, vous ne le faites jamais, pas d'exception. Ou alors peut-être que le week-end et le soir de telle heure à jusque le lendemain matin telle heure, vous ne répondez jamais systématiquement, pas du tout, aux emails, aux notifications, à quoi que ce soit. Vous fixez ces règles et il n'y a pas d'exception, vous les tenez par rapport bien sûr à vos choix personnels. Troisième chose à faire, il faut définir et à l'avance qu'est-ce que vous considérez comme une urgence. Parce que oui, bien sûr, il y a des moments où malgré les règles et malgré toutes les pauses que l'on s'impose justement, euh, eh bien, il y a des urgences quand même à traiter. Surtout quand on est à sa propre entreprise. Parce que oui, si vous êtes entrepreneur, il y aura forcément des moments ou des situations d'urgence qui vont vous demander ben, de travailler plus tard ou de travailler un jour férié ou ce genre de choses. Bien sûr, ça arrive. Mais pour vous assurer que ces situations soient bien exceptionnelles, une urgence et non pas qu'elles deviennent une règle, vous devez être en mesure de savoir exactement ce que vous considérez comme une urgence. Par exemple, est-ce que quelqu'un, à ce moment-là, est en danger physique ou émotionnel Ou est-ce que si vous ne réagissez pas tout de suite à ça, ça va créer un effet bout de neige et vous allez perdre une grosse partie de votre affaire En gros, qu'est-ce qui va se passer si je le remets à plus tard Mais attention, une vraie urgence donc, en fait, voilà, il faut simplement avoir des règles, des limites et s'y tenir pour pouvoir avoir cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Donc, avec un peu de chance, si vous mettez en pratique ces trois points, ces trois points étant donc d'avoir des objectifs SMART pour être bien sûr qu'on est en accord avec son pourquoi, de faire et d'avoir une attitude de gratitude pour toujours se reconnecter avec ce que l'on pense de positif et ses valeurs, et puis se fixer des limites pour un équilibre vie personnelle, vie professionnelle, le temps de se retrouver soi-même. A priori, votre entreprise, elle va suivre justement cette intention que vous avez eue au point de départ de création. Vous allez pouvoir retrouver votre pourquoi du tout début. Et si vous êtes en passe de temps en temps, en mode euh, la passion est partie, la motivation est en baisse, et bien reprenez, refaites les exercices qu'on vient de voir dans cette vidéo. Et pour finir, avec une citation un tout petit peu plus légère, parce que celle-ci, c'est une citation des Beatles. <rire> à la fin, l'amour que tu reçois, il est égal à celui que tu donnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, à la liker bien sûr et à vous abonner. J'ai 71% de mes lecteurs qui ne sont pas abonnés à la chaîne. C'est pour ça que j'ai un si petit nombre d'abonnés. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à liker. Alors, pour information, comme c'est la rentrée, comme c'est tout ça, je vous ai fait des nouveaux petits cadeaux bonus à télécharger gratuitement. Les liens sont en description. Donc, euh, allez-y, faites un tour. Il y en a un, c'est le guide de l'entrepreneuriat et l'autre, c'est pour évaluer son client idéal. Je sais qu'on en parle tellement qu'à un moment, vous devez vous tirer les cheveux. Donc, vous avez fait carrément un guide feuille de travail. Enfin, le truc, il est assez, assez bien fait. Donc, vraiment, n'hésitez pas, c'est gratuit. Donc, il y a juste à le télécharger dans la description. En attendant, je vous souhaite de commencer cette nouvelle année avec une forte dose de motivation. Je sais très bien que c'est absolument pas évident en ce moment. Et d'engagement pour passer au niveau supérieur de votre entreprise et booster votre business. Je vous dis à samedi prochain. Je vous fais plein de bisous. Bye bye